Écoutez-moi les petits loups, que vous avez bien suivi vidéo vous allez voir tout simplement le meilleur deck de la méta et en même temps euh, ben, la liste par légende donc tout simplement euh, la liste la plus optimisée absolument la plus optimisée de la méta c'est tout simplement le deck frost alors pour le moment euh, au moment où je fais cette vidéo il n'y a toujours pas de nerf annoncé ce sera peut-être la semaine prochaine voilà en attendant je pense que ce deck là va être nerfé s'il y a une vague de nerf euh, donc foncez en tout cas si jamais vous avez envie de monter le ladder si vous avez envie d'atteindre des objectifs pourquoi pas passer légende voire même peut-être faire un top 1000 un top 100 euh, que sais-je, voilà, cette liste-là, elle n'a pas véritablement de moyenne match-up peut-être un, j'en parle évidemment dans la vidéo, mais c'est tout simplement la liste. Vraiment, c'est les 30 cartes les plus optimisées. Enfin, euh, en tout cas, c'est vraiment la, le deck de 30 cartes, on va dire, le plus euh, optimisé. C'est un deck, donc, Decafrost, avec le Pozic, très intéressant euh, dans la liste. Donc, l'idée du deck, c'est surtout de mettre des créas, d'agresser avec les créatures. Il n'y a pas de lieu dans ce deck. Euh, on a quand même une curve assez lourde, avec Fureur Manipulatrice et euh, la Contremaîtresse. Voilà, assez peu de burst. Vraiment, prise de board, prise de board, prise de board. Beaucoup de value. Euh, euh, voilà. C'est un deck qui est génial à jouer, c'est très technique, il y a plein de petites choses à savoir, je pense que cette vidéo va énormément euh, vous aider à progresser sur justement les concepts du deck, donc vraiment je vous invite à la regarder dans son entièreté. Et euh, voilà, j'espère je, que vous allez apprécier et progresser, je vous souhaite un délicieux visionnage. Et c'est parti contre un palouf, le paladin il est soit euh, agro, donc une version méca, une version paladin pur, paladin pur c'est peut-être la liste la plus intéressante à l'heure euh, actuelle, parce que bah, finalement il y a ce côté euh, très agressif avec euh, tous ces petits T1, avec cette curve qui est belle, avec euh, cette résilience naturelle, euh, également avec les boucliers divins, et après il y a le fameux tour explosif à, à, à partir du tour 6 ou du tour 7, et ensuite, enfin, le tour explosif en termes de créa. Et derrière, évidemment, le, le fameux tour avec les... Euh... Bon, la main est vraiment horrible ici. On n'a pas une main qui est très très agressive. faudrait pas jouer justement contre une version euh, très très contrôle, genre une version big. Et donc oui, il y a ce fameux tour explosif avec évidemment les invitations euh, qui vont générer des, euh, des créatures euh, légendaires. Pour peu cher. Donc oui, sorti infâme. Euh, je pense qu'on va garder ce... On va garder ce stack. On va juste faire ce trade-là, tranquillou. L'arme, je la garde parce que, bah justement, il y a plein de, de petites créatures d'Early. En général, cette, avec cette arme-là, on peut prendre l'Early Game. Après, c'est un match-up où on n'est pas obligé de prendre l'Early Game. Par contre, on est obligé d'agresser. Enfin, euh, en tout cas, de faire... Pas forcément d'agresser, parce que si on n'a pas l'Early, on n'agresse pas, mais de faire baisser ses points de vie pour justement pouvoir finir avec une arme, avec euh, Fureur du Wyrm, ce genre de choses. Donc, finalement, là, on est quand même dans une situation complexe parce qu'on a... Le board On n'a pas du tout le board Et on est même euh, très très loin Pour le coup euh... Écoutez, on va jouer ça je crois Ou alors on peut presque faire ça et ça En vrai ça a peut-être plus de sens C'est un peu bizarre mais C'est juste que ça c'est juste pour la 1-2 Que j'ajoute On a vraiment envie de piocher non, Gardons les petites cartes Quand même On va draw On va percuter là. Euh, on a un Tassarian qui est pas mal pour le coup dans le match. Mais oui, il faut évidemment avoir euh, un petit homme de main, Finfect, euh, tous ces petits trucs. Frappe de gif peut être... Alors, je, je le garderai pas en, en, en main parce qu'encore une fois, on est quand même sur un deck qui a vocation à prendre le board. On n'est on pas un deck contrôle, on est un deck aggro. Donc, euh, c'est à nous... De d'essayer, de tenter, même dans des match comme ça, de prendre le board à notre compte et d'avoir l'initiative, tout simplement. Parce que là, on est derrière, on est en train de se défendre. Alors, on a quand même la possibilité de se défendre avec ce deck, mais c'est quand même pas très très agréable. Euh, J'aime bien Tassarian. Je crois que je vais Tassarian, ici. J'aime beaucoup Tassarian. On va aller percuter lui. Ou alors, on tue lui. si ah, Peut-être on va péter le Boubou Divin, en fait. C'est un peu bizarre, mais... Il peut jouer le, le Murloc, euh, le, le funky Murloc finalement qui booste les, euh, les enfin les, qui donne plus d'attaque aux créatures qui ont bouclé divin. Il peut jouer peut-être le, le 4-3 qui fait piocher une arme. Une, euh, une arme euh, qui fait piocher une carte, pardon, quand il y a un boubou qui saute. Donc voilà, il y a quand même des choses qui peuvent nous poser problème avec les boubous divins. Donc autant les péter, les 1, de toute façon, il a pas vraiment de combinaison avec ces 1. Il a plus des combinaisons avec les boubous. Bon, ça, ça va être relou. hein. Ok. Il ouais, y a moyen en vrai. Hein. Ça fait le taf. Hein. Oh, bon, par contre, c'est vachement. Ah, J'allais dire. Ah, dommage. Ça, c'est quand même assez chiant. Euh, on a la frappe de givre qui peut être très intéressante. Je pense qu'on va commencer par ça. Asphyxier. Ah, c'est pas mal quand même. Hein. Pour un mana, je vais chercher la 4-4. Je vais booster ça. C'est pas vraiment pour le booster, mais c'est plus pour avoir la petite 1-2 qui peut aller percuter un bouclier divin. On est en 4 euh, cadavres, donc là on n'est pas trop mal au prochain tour, on peut même faire la manipulatrice euh, Ouais, c'est ça. On peut faire la manipulatrice au prochain tour. Donc oui, le match-up est bon, J'ai pas parlé du match-up. Euh, bah, il est bon parce qu'il y a cette fureur du Wyrm, pour le coup... Euh pour le moment, il n'y a pas eu de, de, de. Au moment où je fais cette vidéo. Euh, peut-être pas au moment où vous regardez la vidéo, mais il n'y a pas eu de nerf annoncé. Euh, donc peut-être que voilà, il y aura bientôt une, une, une vague de nerfs. Je pense que ce deck-là peut être un petit peu. Ok. je vais finir mon raisonnement, mais d'abord. Je réflexionne. J'ai envie de le faire ça. Je ne suis pas sûr de tout tuer. Ah, c'est quand même fort là. Allez, je vais tenter. Je pense que c'est le meilleur play. faut juste pas que ça high-face. Non. Bon, ça me va. Ça aurait pu être mieux, mais ça va. Euh, donc oui, le problème, c'est que... Bon, voilà, ce deck-là, c'est à l'heure actuelle le meilleur deck du jeu. Mais si tu le nerfs trop, en fait, c'est ça l'idée. C'est qu'il faut le nerfer suffisamment pour qu'il soit toujours jouable et toujours, entre guillemets, un counter du Voleur Miracle. Parce que le Voleur Miracle, finalement, il a un, ma un match-up compliqué contre nous. Mais si tu nerfs trop ce deck-là, bah, on va retourner dans une méta, finalement, qui bah, est un peu lassante, à force. C'est la, la méta Voleur Miracle avec les cimetières, etc. Donc, je pense qu'il faut trouver un équilibre qui n'est pas être... est évident. Après, c'est pas mon boulot. Hein. <rire> Moi, je fais du contenu. C'est au dev de trouver. Mais euh... Mais, je... voilà. Je pense qu'il y a moyen... Alors là, c'est plutôt intéressant parce que il n'y a pas eu de... Je regarde quand même, peut-être j'ai une bêtise, mais il n'y a pas eu de, de silence euh, dans la salle, donc ça c'est cool Ça c'est pas mal du tout hein. ça, juste, ça tue juste pas ça C'est pas si bien quand même Alors je pense que je vais faire un truc de ce style là, bim Bim euh... C'est pas mal hein. Bah, c'est pas mal ça me permet d'aller chercher ça derrière C'était mieux que piocher une carte euh... Bon en vrai vous voyez On n'a pas fait grand chose mais il est à 14 Alors euh... c'est un peu bizarre Après il a fait euh... Ouais il y a eu le saut de sang qui l'a blessé un peu Mais vous voyez on a... franchement on n'a pas agressé Il est à 14 C'est vraiment bizarre cette game Mais ça montre aussi la force du deck Peut-être un peu trop haute donc là vous voyez on a gagné avec ça en fait, très souvent. Ouais je pense. Et hein. ça là. On a la création. Ça par exemple il faut le passer à 8 mana. Donc oui, je reprends le propos. Euh, donc voilà, ce deck-là peut être nerfé, mais il y a plein d'autres decks. On peut aussi justement nerfer peut-être voleur miracle. Euh, surtout si ce deck-là prend très cher. Il euh, y a le druide aussi qui fait des top 1 légende. Enfin voilà, a... à l'heure actuelle, dans la méta, il y a vraiment plein de decks forts. Et en fait, c'est le truc, c'est qu'il y a. Un espèce de package de 5-6 decks, peut-être un peu trop fort. Et il y a presque un gouffre entre les 5-6 premiers et ceux d'après, j'ai l'impression en tout cas. Euh... Donc euh, je pense qu'il y a une vague de nerfs qui va arriver, ce qui est assez logique. En général, quand une extension sort, euh, en général, deux semaines après... Là, ça fait euh, un peu plus de deux semaines, mais il y a déjà eu un petit patch... Euh... un tout un tout petit patch d'ajustement donc voilà normalement là on devrait euh, avoir un, euh, un patch intéressant et après ce patch là je pense qu'on va être parti pour un mois avec, euh, avec avec cette entre guillemets cette nouvelle méta. mais voilà je vous présente quand même le deck parce que le nerf sera pas tout de suite euh, en général les nerfs c'est le mardi mais parfois ça peut être le jeudi mais franchement je pense que c'est dans une semaine à peu près j'imagine aussi bien je vais dire une, une... Une, une saucisse comme on dit Mais je, je pense que ça arrivera dans une semaine Donc voilà si jamais vous avez envie vraiment de performer Là vous avez vraiment un deck d'exception pour le coup euh, Alors œuf acolyte c'est super Et puis euh, et puis voilà on va pas garder le corps de l'hiver C'est plus une carte quand on a envie de top decker Et on a vraiment envie de voilà D'aller chercher les créatures Alors le, ce deck là il a quand même des mauvais matchups Il en a deux entre guillemets Enfin un qui est un peu polarisé euh, C'est le prêtre Compliqué contre le prêtre et le DK 100. Voilà. Alors, DK 100, c'est pas que c'est un mauvais match-up. C'est juste que c'est 50-50. Mais de... c'est con, mais un deck aussi fort, finalement, le 50-50, on va considérer que c'est un match-up un peu complexe. Mais voilà, le DK 100, ça peut être compliqué. La question, c'est est-ce qu'il va trade ça Non, il va pas trade ça. Là, on va faire. Je pense que je vais jouer un maximum mes créas, donc ça là-dessus. Essayez vraiment d'établir voilà, un board. On garde la pièce, hein, on va pas... Parce qu'il y avait un play vraiment très agressif avec Ghoul là-dedans. Enfin, juste pour value, parce qu'en fait là-dedans, il a un trade, mais on s'en fout. Ok. Euh, alors ça, c'est pas mal du tout. Je pense qu'on va le piécer, ça. Donc là, on a le trade. Ouais, le, le, petit, euh, le petit podzik, là, il est plutôt cool. Bon, après, lui, ça peut lui aller, je pense, de jouer des 3-3. C'est pas exceptionnel, quand même. Hein. Surtout que là, normalement, il va faire quoi Juste pour 4 mana une 3-3 Enfin, ça coûte 3 mana, mais... Peut-être qu'il a justement son mana flottant, il va peut-être pas en faire grand-chose. Bah C'est quand même emmerdant, le podzik. Après, ça peut être... En fait, il faut un early game, quoi. Si t'as pas d'early et que tu fais podzik... Le gars il va dire, bon, bah ok, 3-3, bah, et puis euh, re-3-3 -3 derrière, et c'est très bien. Waouh, il le trade, hein. Waouh. Wow. La... Soit il a pas lu la carte. Je pense que c'est... Comment c'est possible On est en diamant, là, quand même. Hein. En plus, ma MMR, elle est plutôt bonne. Donc... Euh... Parce que parfois, diamant, tu peux avoir une mauvaise MMR. Enfin, en fait, ça, le, le rang, ça veut rien dire. Parce que en début de saison, t'es bronze. Et bronze, euh, si t'as fait un top 10 légende, c'est con, mais le mois précédent, et en tout cas, et les mois d'avant, tu t'avais fait des bonnes perfs, bah finalement, t'as une MMR de fou. Moi, enfin, c'est ce qui m'arrivait souvent sur le serveur américain finalement c'est que j'arrivais bronze, bah, début de saison. Et en fait, parfois, euh, tu te fais taper 2-3 fois d'affilée. Parce qu'en fait, tu joues contre des, que des gens qui étaient top 50, quoi. Mais là, le gars, vraiment, peut-être qu'il est, je sais pas, pas réveillé ou c'est bizarre, mais... Bon, après, j'étais devant quand même. Hein. Euh, donc... Euh... Donc... Contre DK Frost, le match-up est bon parce que tout simplement, notre liste, c'est la liste la plus optimisée du moment. Donc par définition, le match-up est bon. Euh... La question, c'est est-ce que c'est un Frost, est-ce que c'est un Bloud, comme on dit euh, Bah, le Bloud... Euh... est peut-être un peu plus sexy dans la méta. Enfin, plus sexy. Plus sexy à jouer, on va dire. Donc... Garderai pas brise. On garde homme de main. Homme de main, c'est cool quand même. On va garder que homme de main. Ok. Il bon, y a des choses à faire avec la pièce. L'arme, elle est importante dans le mirror, mais... Je vais partir du principe que c'est pas un Frost. Bah, statistiquement, je pense que dans la méta, il y a... Ouais, bon. Là, on est mal, mais bon, tant il euh, y a à peu près je pense 70-80% de décassant de, de, de par rapport au Frost. Frost c'est vraiment un deck euh, voilà c'est deck méga tryharder quoi. Et en vrai le décassant il est quand même excellent dans la méta donc on peut très bien tryharder qu'en décassant, vous voyez. C'est pas comme s'il y avait un écart entre les deux. Et c'est pour ça on rentre dans, dans ce que j'aime bien, c'est. Euh... Ouais. Ça ah. Alors ça c'est un anti-bet qui est important, ça c'est quand même vraiment cool dans le match-up. lanti ou la carte cool Voilà oh, la carte cool. Donc ouais on, on rentre dans, euh, dans, dans ce qu'on a connu avec le démoniste, qu'on connaît pas à l'heure actuelle parce que c'est souvent démoniste contrôle mais c'est la dualité empirique finalement, ici c'est sous le prisme du euh, DK. Mais en gros dans ton le mulligan c'est important dans une game, c'est à peu près 50% d'une game. Parfois ça va être 30%, parfois ça va être 70%, ça dépend. Plus vous jouez contre un deck aggro, plus le mulligan évidemment est important. Euh, alors on a un joli trade. Ouais j'aime bien là, je value mon truc. Faut contrôler le board, hein. important. Euh, et donc là, bah finalement quand tu joues contre Deka, soit tu te dis c'est un, un aggro extrêmement énervé, soit c'est un contrôle extrêmement value. Donc vraiment là, la, la, la dualité euh, empirique du mulligan, elle est vraiment hardcore quoi. Et... et voilà, bref, pour revenir là-dessus, on est sur deux decks totalement opposés mais extrêmement puissants dans la méta Ce qui fait que, bah, il faut, faut faire des choix euh, forts, vous voyez, il faut pas se dire Enfin, faut pas se dire je garde un peu ça si c'est un DK 100, je garde un peu ça si c'est un DK Givre Non, ça marche pas parce que si je garde mon arme et que c'est un DK euh, 100, bah, bah, on, je préfère avoir du board qu'une arme, vous voyez Alors Ça c'est sacrément fort Là-dedans, ah, zut, pas grave bah, C'est un peu dangereux parce que là je lui donne un... une fan bruyante Mais c'est moi qui ai l'initiative J'ai l'initiative du... du board, alors c'est très léger hein. euh, Il peut le reprendre assez facilement mais En tout cas j'ai déjà l'initiative Le Tassarian est une très bonne carte là-dessus Institutrice aussi va être forte Il peut la faire ici, à Institutrice et récupérer le board ouais, et la, fameux... la fameuse fan qui est chiante Intéressant Oh, c'est good ça. C'est good, good, good. Je sais pas comment faire ça. J'ai envie de jouer là, c'est Juste pour avoir la, la créa. L'idée, c'est d'agresser. Et là on va face maintenant. Et là maintenant on va rentrer en mode full face. Ouais j'aime bien l'idée. Là vous voyez j'ai vraiment pris le board, j'ai vraiment fait le fameux tour euh, un peu décisif et je pense qu'à partir de là on a gagné. Euh, on était un peu en statu quo sur les premiers tours. Vous voyez sa version n'est pas optimisée, c'est une version avec peut-être un peu trop de burst, pas assez de board. Euh, contre les decks contrôle finalement c'est problématique et même dans les mirror match finalement... Bah, il n'arrive pas à prendre le board, donc ça fait que lui, il est obligé de se défendre avec ses sorts. Donc vous voyez, les, les versions, elles sont aussi importantes. Hein. C'est pas juste une histoire de deck qui gagne ce deck-là. Donc là, on va le jouer, juste pour le côté 5-5. L'arme, le trade et le côté face. L'armure, on s'en fout, vu que c'est nous qui avons l'initiative, évidemment. Si c'est euh, lui qui nous agresse et qu'on doit... Je... Et vous voyez, là, il a plus de cartes que nous en main. Alors, pas vraiment, parce qu'en vrai, j'ai un board, mais... Mais euh, il a généré un poil plus de value. Mais en vrai cette value il a sacrifié des points de vie pour la faire. Et vous voyez si c'est nous qui, qui finalement sommes à sa place. Peut-être que la stalore on va le jouer en armure. Alors je vais aller face avec l'arme. Tout simplement parce que bah, j'ai d'autres armes dans le dans le deck. Tout est prêt pour Et puis là au pire j'ai Astalor. De toute façon il doit gérer cette 5-5, il était obligé. Il va la gérer, c'est intéressant. J'ai ça hein, au pire. Je vais le faire sûrement maintenant. Ok. Ça changeait pas grand chose. On va le faire quand même histoire de. Il y avait l'arme dans tous les cas. Ok. Vous voyez c'est simple, c'est efficace. La liste qui fait gagner. Le bon mulligan, euh, le trade au bon moment, le face au bon moment. Bon, voilà, ça c'est du Hearthstone, hein, c'est un jeu de réflexion. C'est un jeu avec du hasard, mais surtout beaucoup de stratégie. Ça c'est important. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de stratégie. Il n'y a pas une chose qui me rend plus fou qu'entendre euh, j'ai pas de chance ou euh, j'ai jamais de chance au jeu ou ce genre de choses. Franchement, bref. Le euh, J'aime bien. Je, en fait, je, je suis pas un gros consommateur de Twitch. Mais je vais. Je, enfin. Quand je fais mes montages vidéo le matin ou que je prépare mes vidéos. J'aime bien quand même euh, regarder des petits streams. En général, je, je regarde pas les gros streamers. Mais j'aime bien regarder des petits, stream, des, stream, des petits streamers de jeux de cartes. Et à chaque fois, franchement. J'écris jamais dans le chat. Mais parfois, j'ai vraiment envie d'écrire. Mais. Je mange le front, mec, quoi. Et, et, et souvent, les. Euh, pas forcément les petits streamers, mais. En tout cas, il euh, n'y a pas de gros, vraiment de gros streamers sur le jeu de cartes finalement. Euh... Et souvent, ça c'est un truc qu'on qu voit, c'est que... C'est qui, comment dire C'est que... Enfin, tout le monde. Euh... Mais... En tout cas, moi je remarque ça. C'est que il y en a plein qui accusent le coup dès qu'ils perdent une game. Genre, en fait, la remise en question, c'est hyper importante, mais pas... Alors, dans la vie, on le sait, mais dans le jeu, presque encore plus. Et à chaque game, il faut se remettre en question. Pas que quand il nous arrive un truc euh, fou dans la partie. Genre une défaite infâme un ou un, ce genre de truc. Ok. Donc Druid, c'est plutôt un bon match-up. Druid, c'est plutôt un bon match-up. Après, là, il a une belle sortie. Mais, enfin, euh, voilà. Bref. Je sais pas pourquoi je parlais de ça, mais c'est parce que... Justement, vous voyez, il avait il avait un le match-up était sur le papier 50-50 mais il a je pense qu'il a fait des petites erreurs dans le tout début, peut-être des erreurs au Mulligan et puis il a fait une erreur sur euh, euh, sa version, enfin en tout cas la version pas optimisée. Après il fait ce qu'il veut hein. il a le droit d'avoir une version pas optimée. on va le faire. Hein. En vrai, dans le match, ça, c'est vachement fort. En vrai, dans le match, c'est vachement fort. Ah, je suis bien, là. Euh, voilà, très important. Mais faites-le pour vous, mais faites-le pour vos potes. Vous allez vous aider. Vous enfin, vous, vous allez les aider. Moi, je, je ça m'arrive parfois de faire des après-mêmes, enfin, les week-ends, par exemple, où je vais jouer avec des potes. Le truc, c'est que... Alors, je peux être relou parfois, mais dès que j'ai un pote qui dit « Ah, j'ai pas eu de chance, j'ai vraiment rien pu faire dans le match-up », j'ai dit mais si tu pouvais faire quelque chose, c'est juste que tu l'as pas vu. Mais voilà, ça c'est important, vraiment toujours essayer de progresser. Vous allez me dire ouais mais non moi je veux juste prendre du fun. Ouais mais est-ce qu'on est... prend pas plus de fun bah, En vrai avec ça c'est incroyable. Euh, est-ce qu'on prend pas plus de fun en gagnant qu'en perdant Et c'est ça le truc aussi. C'est que certes il y a le plaisir de jouer notre deck maison. Mais il faut quand même essayer de tendre vers quelque chose de fort. Parce que si on fait une après-m'a jouer et qu'on a 20% de win rate, franchement, notre après-m'a. La... On a quand même un arrière-goût désagréable. Alors que quand on gagne, voilà, après, il faut. Moi, je préfère évidemment. Euh... Je préfère moins gagner avec un deck que j'aime que gagner à tout prix avec un deck que j'aime pas. Mais après, ça dépend du niveau de compétitif qu'on a envie de mettre en fonction des jeux, évidemment. Voilà, là, je dis ça en l'adore, mais dans une compète, euh... ça me dérange pas de prendre le pire deck du monde si je peux gagner avec. On va faire le trade. Et ça. C'est sympa, hein. C'est quand même assez cool, hein. Euh... C'est-à-dire est-ce que ça change la donne, non Par contre, je peux... C'est bizarre de jouer baron, non Je crois que vu que j'en ai deux, je vais quand même balancer un Astalor. Juste parce que c'est le petit 2-2 qui permet de, de rajouter de dégâts. Voilà, il faut essayer d'étendre le board dans ce match-up. Là, c'est bien parce qu'on a un peu la value, on a un peu la pioche. Enfin voilà. Parenthèse fermée, mais vraiment, c'est un jeu où le, la stratégie, elle est beaucoup plus importante que la chance. Et en vrai, la part de chance, elle n'est pas si grande que ça, mais il y en a quand même, indéniablement. Mais euh... il y a 15-20% de chance quoi. Et 15-20% si votre adversaire il a votre niveau, vous voyez. Donc si vous avez un edge sur l'adversaire, c'est encore moins. Euh... Ok. Ah, c'est pas mal ça. Enfin, exceptionnel. En vrai je pense que je veux juste faire ça. Ah bon. bon. on a fait un tour un peu statu quo. Mais après il faut pas non plus trop value. Là peut-être que je value peut-être un peu trop et je dois peut-être mettre un peu plus là une présence on board. Typiquement j'aurais peut-être juste du arm et j'essaye de, de garder mes créas. Donc là je pense qu'on va arme Et on va set up en deux tours bah, en vrai autant faire ça Je lui ai mis 5 Je peux lui mettre un de moins pour trois manas de moins j'ai mis lethal. Vous voyez, là j'ai joué trop vite, j'ai mis l'ai létal. Je l'ai vu. vu au moment où je me dis, mais à la fin il est à 4. Sachant que je peux le mettre à 2. J'ai dépensé 3 mana de plus là-dessus. Sachant que j'ai la fan bruyante. C'est con, mais vous voyez, on a gagné là. Ben, ouais ça c'est parfait parce que ça. Euh, ça va dans le sens que je disais euh, juste avant. Là j'ai gagné, je dois me remettre en question. Je dois, remettre en question. je dois quand même analyser cette game Pas remettre en question Parce que c'est juste une erreur d'inattention Entre guillemets Ou de, de relâchement Parce qu'on a gagné On sait qu'on a gagné le match Et donc voilà Mais c'est pas parce qu'on a gagné le match Que justement c'est là où parfois On va donner le petit 1% à l'adversaire Et s'il est suffisamment bon Il va le prendre Et ça va se retourner contre nous Et là la frustration elle est, elle est extrême Non, euh... je vais quand même essayer d'aller chercher les œufs. Voilà. Ça, c'est une main que j'aime. Est-ce que je fais œuf T1 Non, je vais homme de main T1. Ça dépend ce qui joue après. Ouais, ça c'est chiant. Peut-être c'est l'œuf T1 dans ce cas-là. De toute façon, le tour 2, ce sera homme de main, acolyte. Je pense que je vais piécer institutrice dans un match-up comme ça. bah enfin, voilà, toujours, toujours, toujours essayer d'analyser la game. Se dire, bon, j'ai gagné, mais... C'est vrai que ça, là, j'aurais pu mieux faire. Et en fait, ça va créer des automatismes. C'est con, mais... Euh... Ah Non, je pense que c'est quand même mieux ça. Je pense que c'est quand même mieux ça. Comme ça, à limite, je peux faire T3 ça, T4 ça, T5 ça, par exemple. Je pense à un match-up où on a envie de curver des créas. Mais vous voyez, c'est pour ça que jouer... Là, dans ce matchup, si on joue, si on a enlevé quelques créas pour mettre des sorts, bah en fait le matchup il passe de très bon ou de bon à euh, bah en fait euh, à pas bon parce que les sorts c'est facile pour lui à gérer, il a juste à prendre de l'armure, alors que les créas, bah c'est pas c'est pas évident, il y a plus, encore une fois il n'y a plus des cailles de dans les Druids. Ouais, là c'est strong hein. Là c'est strong strong strong. Mais voilà, en faisant les bons plays, en réfléchissant aux bons plays. Vous allez cré... mémoriser des choses, des situations, et en fait, vous allez tout simplement euh, voilà, créer des automatismes. Et ça fait que vous pouvez jouer... Vous avez... quand... Parfois, quand vous allez manquer un peu de concentration, vous êtes un peu fatigué, ça peut arriver. On a... Quand on aime Hearthstone, on a envie de jouer tout le temps, mais parfois on est fatigué, mais on a quand même envie de jouer. Bah, là, c'est l'automatisme qui va prendre le pas sur juste la, la... Entre guillemets, la concentration et sur le... le gameplay tour à tour. Donc si vous avez des automatismes, et c'est la grande différence pour moi entre... Attendez... En vrai, je peux faire trade ça. Et je pense que je vais commencer par ça. Ouais, euh... ah, je vais le faire en vrai. Parce qu'au prochain tour, je vais rarement faire manipulatrice. J'imagine. Vu que j'ai pas de cadavre. Ça, ça fait avancer dans le deck. J'ai déjà une grosse curve. Je pense qu'on va prendre ça. L'œuf par contre il, tab il tabasse. Hein. Euh... Et vous voyez c'est la différence pour moi entre HS et Battleground. C'est Cure tu... C'est un, un, un jeu où l'automatisme il est hyper important. Et c'est vrai que tu pourrais dans l'absolu regarder un film en même temps. Si tu maîtrises bien ton deck tu vas gagner. Battleground c'est un peu tour à tour presque. Même s'il y a une stratégie. Tu dois quand même toujours. En fait si tu joues avec l'automatisme tu ne pourras pas gagner. Tu es obligé toujours de jouer avec l'adaptation. Voilà, c'est la différence pour moi, c'est que l'automatisme est plus fort que l'adaptation dans Hearthstone. Attention, ça ne veut pas dire que l'adaptation, c'est pas important, c'est très très important. Mais voilà, sur Battleground, c'est un peu l'inverse. Mais quand je dis Hearthstone et Battleground, c'est de manière générale les jeux de cartes et les auto-chess, enfin les auto-battleurs. Je pense qu'un jeu de cartes, c'est un jeu vraiment de... C'est pour ça que c'est important, entre guillemets, la concentration aussi. c'est un peu paradoxal, mais c'est important de se concentrer à chaque tour parce que c'est comme ça que vous allez mémoriser des situations. Ils vont se transformer en automatisme, vous voyez. C'est une espèce de cercle vertueux qui fait que chaque game que vous allez vraiment tryharder, entre guillemets, c'est-à-dire vous concentrer, essayer de bien analyser ce que fait l'adversaire, etc., de bien choisir la bonne curve, c'est pas la game que vous allez gagner aujourd'hui. Enfin, ça va pas se transformer en une victoire, ça va se transformer en des dizaines, des centaines de victoires. Parce que cette concentration-là, c'est comme quand tu révises, je sais pas, un texte de français. Bah, finalement, c'est pas juste pour le bas, euh, le contrôle que t'as derrière. C'est parce que derrière, ça va t'aider aussi à. Bon, peut-être pas en vrai. Ça, j'ai eu un, un au bac de français, mais. <rire> Pire gars au monde. Euh... Vous avez des On va juste faire ça. ça Podzo, ok. Podziké, pardon, pas Podzik. Pas Podzok, Podzik. Euh... Ouais, no joke. Hein. Non, en vrai, c'est faux, j'ai eu 3. Non, j'ai eu 1. Attendez, j'ai eu 3 ou 1 Je sais même plus. Mais je crois que j'ai eu un truc. <rire> j'ai eu entre 1 et 3. Mais j'ai bien écrit mon nom. Hein. Ah, j'ai eu. Allez, pour l'histoire, on va dire 1. Mais je crois que c'est plus proche de 3. <rire> ah, ça commence bien, cette histoire. Non, bon, en vrai, c'est pas une histoire, mais j'ai eu 1 au bac de français. j'ai passé il y a 2 ans, je crois. <rire> ah, non, je rigole. Genre, 15 ans, peut-être, je sais plus. Euh... Ouais, il y a 15 ans, un truc comme ça. Putain il y a 15 ans je suis vieux en fait euh, J'ai eu 1 au bac de français Et j'ai eu 10, euh, 19 à, à l'oral Enfin à l'écrit 1 et 19 à l'oral C'est quand même beau en vrai C'est une belle perf hein. Un peu sous-doué Et un peu génie en même temps <rire> Polarisé quoi Tout simplement c'est moi J'étais déjà polarisé quand j'avais 18 ans c'est beau hein. bah, 17 ans le bac de français ça à 17 ans qu'on le passe Bon, on a ça, grignote, Faut grignoter. Vous avez questions. Bien sûr, il peut gagner, hein. En vrai ce tour là il est exceptionnel hein. Après on a Fureur de Wirm. On a quand même moyen de le grignoter à distance euh, Notre board est pas si mauvais par rapport au sien Il peut pas setup up un létal Il a quand même fait un gros tour Donc là normalement il a des tours un petit peu plus tranquilles Un peu plus contrôle on va dire Donc euh, franchement ça me va Là par exemple la manipulatrice elle peut être pas mal Après il y a juste Fureur et on, on set up Faut voir Quoique, c'est pas mal ça quand même. Mais, faut aller chercher ça en fait. Puis lui, il va quand même attirer pas mal de PV, pas mal de dégâts. Ouais, enfin, cette game est perdable. On a fait une très belle sortie, mais cette game est perdable. Son setup est beau. Euh, c'est perdable, ça veut pas dire qu'on va perdre. Hein, parce qu'il a que 4 cartes en main. Et en termes de value, on peut aussi gagner. C'est-à-dire hein. qu'on a le droit de l'épuiser. Hein. En soi, son deck il dépend quand même pas mal de ça. Normalement, il a un tour très explosif avec ça. Là son tour explosif il l'a fait mais il l'a fait pour se défendre Donc nous on peut aussi juste changer de tempo et se dire bon bah là maintenant je pars moi en mode un peu défensif Un mode un peu contrôle Et puis euh, puis voilà je suis à 28 donc je peux me permettre aussi ce genre de gameplay Et petit à petit je vais l'épuiser en tout cas ça va être la strat Oh ça me plaît ça Ah il y a déjà moins de life Il hein. y a déjà moins de life Dur euh... à dire ouais, C'est tentant quand même hein. Franchement Ça peut vraiment fail Hasta hein. l'heure ça fail au moins Hasta ça, l'heure ça Non ça faille pas Ça peut fail, mais ça fail quand même un peu souvent. Il y a trop de créa en fait. Ouais, ouais, il y a trop trop de créa. Bon, là j'ai eu particulièrement la réussite, mais il y a vraiment beaucoup de créa. Donc la proba que ça high-face deux fois. En fait, il faut pas que ça high-face deux fois. Mais la proba que ça high-face deux fois, elle était quand même assez petite. Je pense qu'il faut pas non plus euh, se dire. Enfin, le problème de la fureur de la worm, c'est que je lui laisse quand même son board. Et le problème est un peu le même autour d'avant, quoi. La fureur, c'est bien soit pour vraiment tuer l'adversaire, soit pour, quant à l'initiative, vraiment rajouter un point d'initiative. Là, j'étais derrière, c'est pas vraiment une carte de contrôle, ça détruit pas le board, juste ça le gèle. Donc ça a retardé l'échéance, sachant que lui, c'est quand même un deck... Mais bon, en général, voilà, son, après son tour explosif, il va pas mettre des tours de fou, mais il va quand même continuer d'avancer dans son deck, il va améliorer son pouvoir, il va gagner de l'armure, enfin, vous voyez, il... c'est pas un deck, je fais un truc et après j'arrête, ça reste druide, il y a de la pioche, etc. Quoi. On est bien repassé de... re -re devant là Donc là on va faire euh... voilà va faire hein. bah, En vrai euh... ça, va être ça Ça Et on lui met 10 Et on a setup top l'étale au prochain tour Bon, son pouvoir est pas mal, plus 3, plus 5. Mais on a le board. Encore une fois, le board plus important que les sorts. Vous voyez, typiquement, si on a un sort qui met euh, 5 dégâts, enfin, ouais, euh, 4 dégâts, bah en vrai, il fait pouvoir et il gagne 1 d'armure par rapport au sort. Donc, euh... Mais c'est vrai que les premières versions. Alors là, maintenant, ça commence à dater. Mais les premières versions de Decafrost, c'était des versions vraiment full sort, quoi. Après, il n'y avait pas. Il euh... euh, euh, y avait l'œuf ou pas il y avait déjà l'œuf. J'ai réfléchi, mais ouais, ouais, il y avait déjà l'œuf. C'est juste qu'on n'avait pas encore combiné avec l'œuf. En fait, le truc, c'est que il y avait l'œuf, mais il n'y avait pas... Parce que c'est arrivé dans le mini-set. Je dis pas de conneries. Il n'y avait pas le lieu qui casse une créa et qui met une 4-5. Bon, là, le lieu n'est plus présent. Mais c'est à partir du lieu qu'on a commencé à mettre l'œuf. Et maintenant, vous voyez, l'œuf, en fait, on le met naturellement dans le deck, quoi. En vrai euh, On va faire ça et ça Un tour, on a un énorme Astalor Et même là sans Astalor c'était C'était la win Ouais c'est vraiment Le Frost est vraiment trop fort Vraiment euh, le, le terme pété, euh, Le deck pété, c'est pas galvaudé C'est vraiment un deck qui est Franchement après, encore une fois, Prêtre c'est un match-up compliqué mais le Prêtre n'a pas suffisamment de polyvalence pour être euh, assez joué. Le problème c'est que Prêtre contre les druides et tout... En fait il y a plein de match-ups, euh... sans parler de polariser, mais en tout cas, il y a plein de match-ups qui sont dans du 70-30 dans la méta. Et il et y a nous quoi. Et en fait le truc c'est que roi... si t'es bien contre nous, tu vas être trop faible contre les autres et vous voyez c'est très très compliqué. D'avoir euh, un deck et de dire bah c'est le deck qu'il faut jouer. Ou alors tu joues voilà, le fameux DK, les deux DK. Seul roi. Ok, donc là on va tout mieux les gagner. On va chercher évidemment euh, la courbe de mana que on n'a pas. Donc là on perd contre les deux matchups. Les trois, même si c'est une, une version rune impie. Et là cette main elle est dégueulasse. Hein. Bon, il est à 30 en plus. Donc... Ça va être. Ça va être compliqué. Ah, elle a non-game là. On a intérêt à qu'il fasse une sortie équivalente à la nôtre. Pas beau ce qu'il fait quand même. Ah Je suis obligé de cibler. Oh trop chiant. Ouais trop chiant. C'est rare quand même de rien faire dans les trois premiers tours. Potzok, okay. eh! Ah, Potzok, c'est chiant. En vrai, euh, on, on part pas, mais on pourrait partir. Hein. Bon, ça, c'est bien quand même. Bah, ça. Ça nous fait un play, quoi. C'est bien, c'est bien, ça se dit très très vite, hein, mais bon. Sans ça, c'était vraiment fin du monde. Là, il y a eu un mini mini mini espoir. Oh. On... On est à 1% hein, ou 5% allez, sans exagérer on est à 5% de chance de gagner mais on n'a pas perdu quoi. Sarian là, l'œuf serait pas trop mal, ou un petit T1 quoi n'importe. Un petit T1. Ouais dans l'absolu c'est un petit T1. On va le jouer maintenant hein, je pense. Ah dommage il fallait choper ça ça aurait été pas mal. Euh... Bon, maintenant, on, va... on a quand même des T6 qui sont forts. Ok. On est bas en PV. Mais on a le board. Là, ben, on est trop trop bas. Mais on a le board. La question, c'est est-ce qu'on va le tuer en deux tours Euh... Ça. Ah. Corps de l'hiver. Et la frappe qu'on va garder... On n'a pas l'étale en deux tours. La question, c'est est-ce que lui, il a l'étale en deux tours c'est pas sûr. Je pense qu'il aurait, il était tellement bien qu'il aurait dû continuer d'essayer de gagner le board. Vous voyez, il aurait, là, il a voulu set up un truc. Alors, il va peut-être quand même gagner parce qu'on a fait vraiment la pire sortie du monde. Mais il se donne quand même une chance de perdre. Ouais, moi je pense qu'il se donne une chance de perdre. Après, il va nous geler le board au prochain tour. Donc, finalement. Euh... Ouais, le problème, c'est qu'au prochain tour, il nous gèle le board. Bon, de toute façon, ça changerait. Hein. Pas comme si on avait moyen de s'en sortir. Hein. Allez, allez, allez si j'ai pas le board, on a gagné. On n'a pas besoin de corps fan. Si pas le board, on a. Enfin, on a gagné. Là, il peut nous tuer à distance. Hein. Mais. Le fameux winning play, vous voyez, on se donne une chance de gagner, on a perdu, mais allez, Cinq pour... encore une fois, on va prendre ce, ce pourcentage, je pense qu'il est à peu près correct, à peu près 5% du temps, on va peut-être gagner cette game, et si on la gagne, c'est parce qu'il nous a laissé la game, hein. parce que cette game-là, il doit, vous voyez, il a... Alors, je pense qu'il a déclenché sa phase de létale un poil trop tôt, il aurait dû continuer à faire un tour de value, et ensuite, enfin, donc un tour d'initiative, et ensuite un tour de l'étal. c'était pareil pour lui, et là, il s'est mis finalement dans une situation. Alors, il peut perdre hein. s'il trouve pas une carte là-dessus. Il a perdu. Hein. Et c'est une game qui doit jamais perdre. Hein. À moins qu'il BM. Hein. À moins qu'il BM. Non, il va juste se défendre. Hein. C'est une erreur de faire ça, non Ouais, bah vous voyez on est arrivé à gagner cette game euh, l'adversaire est naze mais en fait c'est pas qu'il est naze c'est juste qu'il a il a totalement relâché il a fait une sortie qui était tellement elle était pas incroyable sa sortie mais elle était tellement euh, meilleure que la nôtre que voilà je pense que c'est ça son erreur c'est vraiment le, le fameux tour de parce que c'est ça en fait c'est un, un jeu de transition c'est un jeu de tempo donc euh, tu contrôles tu t'agresses un peu plus tu fais des trades tu fais pas des trades etc et je pense qu'il a arrêté de faire des trades juste un tour trop tôt Tant pis pour lui. D'ailleurs, il aurait pu reprendre le board. Hein. À partir du moment où il fait le trade, en vrai, c'est pas choquant. de Au lieu de continuer à geler, de dire Bon, bah allez, je change de braquet. Enfin, vous voyez, je pense qu'il a... Il... Il a tête baissée à aller dans le côté face. Et quand il s'est trompé, il pouvait encore revenir en arrière. C'était compliqué, mais je pense que ça a amené. Parce que là, ça veut dire qu'il voulait gagner que sur le top deck de la fureur, quoi, en gros. Ouais on a fait une belle game hein Comme quoi bah, elle était vraiment ingagnable celle-là mais ça arrive Le Fameux prêtre, matchup compliqué J'ai envie de curver des cartes quand même Alors ça C'est pas mal ça Prochain tour, on va faire le fan, la fan bruyante Bon on agresse avec, euh, avec des cartes un peu nazes mais bon Faut quand même mettre une curve hein. Ça ça reste cool Je pense pas que ça, a du, ça ait du sens de perdre l'aco Enfin de perdre le corps de l'hiver pour faire un unaco ici Ok Limite, je peux arme là-dedans. Ah. Un peu relou. On va piocher. On va bourrer. Ouais c'est chiant les 1-5. On va bourrer, on va bourrer. On a pas mal de dégâts à l'arme. Euh, on fait des trades que quand ça nous permet de gagner des dégâts. Vous voyez, ça c'est important. Le trade. En général. Enfin, quand on joue des decks aggro, hein, pas tout le temps. Mais le trade, c'est pour gagner des dégâts. Vous allez me dire, oh, mais c'est bizarre. Si on trade, on ne gagne pas de dégâts. Si au tour d'après ou au tour. Euh, ou au tour encore après. C'est ce qu'on fait en chasseur face. Chasseur face, c'est vraiment le deck qui, qui nécessite la comment dire la théorie des trades la plus la plus propre et efficace possible si on trade jamais on peut jamais gagner ça c'est chiant On a pas des trucs dingo hein sans blaguer On va prendre l'arme hein. Ouais c'est pas dingo C'est pas dingue dingue dingue Après là on va commencer à rentrer dans les tours 6 Donc ça c'est super bien Ouais il faut creuser le deck hein. De toute façon on va creuser creuser Essayer d'avancer au maximum C'est important C'est des, des matchs qui peuvent un petit peu durer bien. La question c'est, est-ce qu'on a envie de faire frappe maintenant En fait c'est surtout que j'ai pas envie de perdre... Euh, d'envoyer mon stack d'armes dedans. Mon Führer ça reste un bon truc, c'est des dégâts, du board. Ça ça va face je crois. Enfin, en vrai on n'est pas obligé de faire ça au prochain tour, en fonction des situations on pourrait être tenté de refaire une arme si on veut setup. Force, hein. bon, on, va le, on va le buter hein. bon, J'aurais préféré que ça high face Mais on va le buter hein. Là il va commencer à rentrer dans des tours Qui vont pas nous plaire hein. Bon, ça, ça va Ça ça va On va continuer à mettre du board. Ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Je garde ça. Je pense. Même si c'est juste de la pioche. Mais autant essayer de, voilà, de mettre de la pression. De toute façon, ça, ça va pas nous servir. C'est soit pour le peps du début. Mais là, c'est vrai que ça va. Ok. Bon. Il est K18. Ça, ça va mettre beaucoup de dégâts. S'il a pas de board. Super. Bon il a du board mais... Bah, en vrai... Euh... Ça... Sarian c'est gros. Hein. Ça... On creuse. Je pense qu'on va rentrer les 10. Et c'est bien on a du burst en main, on a de la value. Il y a le baron qui fait piocher deux cartes. Va bien creuser dans le paquet. Pas mal. Franchement, il y a moyen. Vous voyez, en termes de cartes, c'est con, on a 6 cartes en main. Il y en a 5, ça 4-2, elle ne fait pas grand-chose ici. Je dirais pas que je suis devant. Mais je pense que... Enfin, on-board, en fait, je suis pas tant devant. Parce qu'il a l'initiative, il va le récupérer. Donc ça va être à moi de le récupérer, etc. Mais je pense que j'ai plus de chances de gagner que de perdre ici. Et bon, ça reste prêtre. C'est curé. Et les curés... Voilà quoi. Vous <rire> mettez ce que vous voulez derrière. Ok. Bon, il a pas le board, ça c'est génial pour nous. On ouais, va piocher. On va ouais, Tassarian. J'ai envie d'agresser avec les petits... Les... Avec ça Je pense que j'ai envie de bourriner là Je fais ça et même Dag Face En vrai c'est un board qui est relou à gérer On a vraiment besoin de faire les œufs. Pas sûr Là on veut setup au prochain tour Je pense que je setup au prochain tour en faisant ça Ouais les œufs servent pas à grand chose Il n'y a que s'il joue une grosse créa, ça peut être chiant, mais je pense qu'il a quand même souvent des AOE ici. Et encore, il faudrait que ce soit une créa taunt. Je pense que là, on cherche justement à passer le cap. Un peu... Euh... Vous voyez, il y a un tour à un moment où on se dit il n'y a plus de board, on s'en fout, c'est objectif létal. Et là, je pense que c'est le tour objectif létal. On aurait pu attendre encore un peu, hein, franchement, faire œuf et tout, mais je sais pas, c'est du ressenti aussi, Hearthstone. Hein, et je ressens que c'est maintenant qu'il faut le faire. La lumière brûle. Ne Techniquement il est toujours mort. Je hein. sais pas trop si ça avait du sens de me faire piocher une carte. Ouais. Je sais pas si ça avait du sens de me faire piocher une carte. Petite erreur là, mais mes adversaires ils font des, des, des petites conneries. Légère, mais quand même. Légère, mais quand même. Euh... Ah oui, j'ai oublié de vous dire pour... Il euh... faudrait que j'en parle au milieu de la vidéo, mais... Euh, pour Instant Gaming, vous savez, vous avez le jeu concours. Vraiment, euh, foncez, foncez, foncez. J'essaye d'en parler de temps en temps, euh, mais pas trop vous saouler avec ça. Il y a le jeu concours qui revient sur Instant Gaming. Vous avez un petit lien dans les commentaires et la description. Vous cliquez dessus. Ça vous emmène sur une page où vous avez juste à cliquer sur participer. C'est tout. Et à la fin du mois, peut-être vous allez être tiré au sort et gagner un jeu gratuitement. Donc euh, voilà, n'hésitez pas. Et accessoirement, bah, vous connaissez Instant Gaming. Vous avez euh, tous les jeux, tous les, euh, euh, toutes les consoles et vous payez euh, beaucoup beaucoup moins cher. Donc euh, le site est plutôt cool. Euh, Écoutez, on va s'arrêter là. Merci à tous. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était tout simplement bon. Voilà, le deck pété. Pour le coup, là, euh, on a vraiment vu que ce deck... Après, vous voyez, ça demande quand même de la technique. Il y a des matchs. Euh, si on jouait moins bien, on pouvait clairement les perdre simplement c'est nos adversaires jouaient mieux, mais dans un jeu de cartes, le but, c'est pas de jouer parfaitement. Enfin, pas, on ne doit pas tendre vers la perfection, on doit tendre vers le fait de faire moins d'erreurs que l'adversaire. C'est la clé. Et là, on a clairement fait moins d'erreurs que nos adversaires. Merci à tous et à très bientôt. Ciao, ciao tout le monde